12 octobre 1985, ce matin, carcasse de chienne dans ruelle. trace de pneus sur le ventre éclaté, cette ville me j'ai vu son vrai visage, les rues. Les caniveaux géants, et les caniveaux sont pleins, sont pleins de sang, et quand enfin les égouts refuseront, toute, toute la vermine sera noyée. toute leur dur accumulée, de leur sexe, et de leur meurtre sera jusqu'à leur cou, et toutes les putes et les politiciens lèveront la tête criant Sauvez -nous « Sauvez-nous !» d'amour, je, re, je regarderai et chuchoterai. Non, ils ont eu le choix, tous, ils pouvaient suivre des hommes de bien comme mon père ou, ouais. ou le président Truman, des hommes ouais. propres qui croyaient à un juste salaire pour un juste travail. Mais ils ont suivi la fiente des lassifs et des communistes et ils ont vu ils ont trop tard qu'ils allaient à l'abîme. Ne me dites pas qu'ils n'avaient pas le choix. Maintenant le, le monde entier est près, il est près de la chute, ils regardent la gueule de l'enfer les libéraux, les intellos, les démagos et soudain personne ne sait plus quoi dire. Journal de Rorsach, 12 octobre 1985 Ce matin, carcasse de chien dans ruelle Traces de pneus sur ventre éclaté Cette ville me craint, j'ai vu son vrai visage Les rues, les caniveaux géants Et les caniveaux sont pleins sont pleins de sang Et quand enfin les égouts refouleront Toute la, ver toute la vermine sera noyée De leur dur accumulé, de leur sexe et de leur meurtre moussera jusqu'à leur coup Et toutes les putes et les politiciens lèveront la tête criant Sauvez-nous Et d'un mot, je, re, je regarderai et chuchoterai Non. Ils ont eu le choix. Ils ont, choix. Ils ont hommes de pied, comme un bon père ou le président Truman. Des hommes propres qui croyaient à un juste salaire pour un juste travail. Mais ils ont suivi la cliente des lacifs. Les communistes ils ont, ils ont vu trop tard qu'ils allaient à la bible ne me dites pas qu'ils n'avaient pas le choix maintenant le monde entier il est prêt est prêt de la chute regard regarde la gueule de l'enfer tous les libéraux les intellos les démagos et soudain personne ne sait plus quoi dire hum, méchante gerbe Méchant une méchante des verbes.